seul Dans cette vidéo, on va faire le tube d'échappement de notre voiture. Allez, c'est parti Tout d'abord, on va utiliser pour cette vidéo une cuve pour faire cela parce que c'est vraiment, vraiment plus facile avec ça. Donc, on va faire un shift A, on va aller dans les cuves et on va prendre nos paf. Ok. On va le déplacer comme ça et on va... Euh... Allez, on est en mode et sur la vue de dessus. Du coup, là, sur la vue de dessus, on va pouvoir bien positionner nos chiro d'échappement. Ok, il a ici vue de face et je vais le positionner ici en haut. Ok, nice. Je vais extruder ici et on va euh, déplacer ça comme ceci. Du coup, là je fais ce déplacement, ici j'étire un tout petit peu, là, et là, et ici, je vais euh, regarder un tout petit peu sur une autre image de référence, par exemple ici, à quel niveau ça se place normalement, donc là, pense que je pense que là je suis bon comme ça ok je pars dans les propriétés de curve et je vais aller au niveau du bubble diff, et je vais commenter ça je pars sur ma vue de face edit mode ici je vais faire un euh, Alt S vous voyez qu'avec le Alt S on peut modifier déjà l'épaisseur comme ça moi je vais changer ma ref pour venir avec celle-ci de nouveau et euh, je vais retourner ici, je vais faire un Alt S et je vais SUD Ok, euh, Je vais également descendre ici, faire une autre descente ici, comme ça, et je vais également euh, augmenter l'épaisseur de manière générale donc sur ma vue de face on aura quelque chose de ce genre je vais changer d'image de référence et on aura quelque chose comme ça ok c'est plutôt génial je vais encore cliquer ici pour changer mon image de référence et je vais euh, revenir ici Déjà là, je vois que ça passe derrière ici. Euh, et donc, je vais venir là. Je vais déplacer ici. Déplacer ça là. Et déplacer ça ici. Je déplace ça là. Je déplace ça ici. Et je déplace ça ici. Sur ma vue de face, on a ça. Et là, maintenant, je vais faire passer ma queue derrière mon élément ici. Mais mon élément, je vais tout d'abord le scaler encore un tout petit peu, pour qu'après, ma queue puisse passer à côté. Donc, je scale un tout petit peu et je place ça ici comme ça ok donc je fais un contrôle 1 pour la vue arrière je sélectionne ma cuve et j'excrude je viens là je pars sur ma vue de dessus je déplace comme ça et je déplace ici je déplace ça comme ceci vu de dessus et on va placer ce fait passer ça ici du coup là ça vient là et du coup normalement ça doit descendre ok ou frame je descends ça ici je descends ça ici et je descends ça ici Cela va passer en bas du siège donc je reviens en solide je déplace un peu ça vers le bas du siège comme ça vue de profil wireframe et je vais continuer à escruder du coup, je rude ça passe par le bas du siège et arriver à un niveau alors je vais ici arriver à un niveau ici, ça se plie et donc je vais aller sur ma vue de dessus je vais extruder un tout petit peu comme ça et je vais extruder là-dedans comme ça. Ok, cool. Déjà là, on a quelque chose comme ça. Ici, on va un tout petit peu diminuer le def. Encore un tout petit peu. Et on va euh, continuer. Alors là, déjà, on est. On a passé cette étape. On est arrivé ici. On est là. Et on va à présent excluder. Alors, vu de profil. Euh, on va. On va escruder comme ceci. Déjà, on va faire ça. Vu de dessus. On va escruder là. On va extruder ici, comme ceci, vous voyez que là on passe à l'intérieur, du coup là on extrude, on est rude et on arrive de l'autre côté. Vous voyez que là, avec l'image de référence, c'est pas vraiment super, super nice. Et je pense que là, je me suis même crampé, c'est ici. On va faire un slash pour placer nos éléments au premier plan, vu de dessus. Et on va un tout petit peu essayer de symétriser ça. On fait de nouveau un slash. Ici on va regarder une autre image de référence, ici par exemple, donc du coup là ça passe en bas, du coup là on peut sélectionner le tour et on va faire un petit GZ. J, Et regarde bien. Euh, ce qu'on va également faire, c'est ce qui sort du tuyau d'échappement. Et donc, pour faire ça, on va sélectionner notre euh, euh, PAF. On va aller en Edit Mode. Ici, on va faire un Shift D. On va vérifier si ça va donner et on va excruire. Donc, ça fonctionne. Donc, ce que vous allez faire, c'est sélectionner ça et ça. Faire un Slash. vite de face. Ici, on va un peu scaler et déplacer sur l'axe des X et donc pour cette partie ici on va importer euh, une repave du coup on fait Shift A, on importe une repave comme ça ici on fait un G on fait une rotation de 90 degrés du coup on fait un R de 90 degrés R, Z de 90 degrés, ça ne fonctionne pas et là, on va juste faire un Ctrl T alors. Si ça ne fonctionne pas toujours, on va juste déplacer. Et donc là, normalement, ça part ici. Ici, on fait un L. Et on déplace comme ça vers le bas. On le déplace Ici. Et on déplace ici. Là, voilà. là, on fait un e, Y vue de face, vue de dessus, vue. Déplacement comme ça. Du coup on a sorti ici, on a connecté ça là. Et on fait slash. Ici, on va faire un Alt S de nouveau. On déplace un peu les vertices comme ça, vue de face, ici un Alt-S, tout est Alt-S, et je pense que c'est bon pour cette euh, vidéo, pour le moment on va pas encore euh... non c'est pas bon pour cette vidéo on a encore le temps là on a fait 16 minutes donc on peut continuer on va faire la partie ici et donc pour faire cette partie on va utiliser un cylinder on fait un shift a on importe un cylindre on fait un slash vue de face edit mode et on va faire une rotation de 90 degrés on va faire un s x Ici on fait un alt clic droit, on extrude une fois, on scale, extrusion, on scale, extrusion, on scale. On fait un M et ensuite un add center. Ici on fait un ctrl R. Ici on déplace comme ceci. Ici on fait un alt clic droit, on extrude une fois, on scale, on extrude encore, on scale. Et on va euh, extruder... Et on va où il aussi comme ça ici on fait un contrôle R ici à clic droit on déplace on va smoother les vertices comme ça ici on fait un contrôle R ici un CTRL R en faire un slash en sélection nos coeurs on fait de nouveau un slash et on va passer ça au bon endroit donc en edit mode on va placer ça alors ici comme ça tac on scale vue de dessus on regarde, ici, il y avait le réservoir, la liaison là. Donc, techniquement, ça doit être quelque part, ici. On va faire S, I, X. J'ai des profils, on déplace comme ça. On déplace SX x On fait un slash Déjà ici également à l'intérieur, on va un peu déplacer ça comme ceci. Comme celle-là, on peut déplacer. Et comme ça, notre élément, on pourra le placer ici. On sélectionne les deux, on fait « slash ». Notre élément a été placé. On va profiter pour placer <rire> ce petit élément. Du coup, on fait slash. On prend le cube. On fait slash. On fait un SX en edit mode. On fait un CTRL R comme ça. Tac, tac. S, Z. On fait ici. Tac, tac. SX. Et ici on fait un ctrl-R on ajoute la subdivision de surface on met la viewport à 2 ici on fait un ctrl-R ici en haut ici en bas on smooth tout ça ici également on fait un ctrl-R ici on arrange ici on arrange et on fait slash. On va sélectionner notre path. On fait slash. On sélectionne notre objet. Et on va positionner ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Scale. Ici, on fait un SX. On place ça ici. Ici, on va encore euh, diminuer S Si on fait un SX un SX et on décale un peu on fait slash on part sur la vue de face et ici on va faire encore un alt s du coup là à l'intérieur on a nos deux éléments ici on a ça Et on va également même profiter pour faire euh, la partie ici ou ça. Mais je vous propose de faire ça dans une autre vidéo. Donc, je vous dis ciao.